Bon, nous retrouvons une vidéo courte à courte d'idées de costumes pour Halloween. Un bel costume est celui de Pumatadio. pumataju, Calçate sandali, sandales, un short, un sac, la carte de et la zobaretta. Pour continuer, le costume de Christophe Barbier, est simple. Une belle charpa rossa, capelli tirati, critica à et castagni pas à la Sans la France, la Corse se nourrirait de châtaigne. Vous pouvez dire nos costumes sostenibles de l'OM ou de USB. Madino in CRS, Figatelloni, Gianfrancesco Bernardini, Cucara, Boutiglia d'Alcol, Lio di Rocapina, Stantara, Zinzala, Manuel Vals, Mammata, Bacarelli, Inradare, Paddi Padi, Adio Flashato, Nanta Te. Foguro dolmetto, Montecinto, Vindori di Latrium, Cologne, Tipu di Ameria, Balza Et ça qu'aïdae sa pa'alouine?